Bonjour à tous, Coraline Favrel, je suis avocat en propriété intellectuelle au barreau de Lille, on a choisi aujourd'hui de s'intéresser à la propriété intellectuelle euh, en ce qui concerne les Fab Labs euh, et toute finalement cette innovation dite collaborative. Euh, dans quel cadre peut-on euh, approprier les, les objets qui en sont issus euh, par un droit de propriété intellectuelle ou pas Quels sont les moyens de protection Quels sont les moyens de défense euh, Combien coûte un avocat Qu'est-ce qu'une licence euh, Creative Commons euh, Qu'est-ce qu'un logiciel libre euh, Qu'est-ce qu'un brevet Et comment ça fonctionne c'est toutes ces questions qui nous ont été posées et auxquelles on a pensé qu'il pouvait être utile d'essayer d'y répondre aujourd'hui par le biais de cette vidéo.